Alors, je suis Miguel Jean, je suis praticien hospitalier au CHU de Nantes et directeur de l'espace de réflexion éthique des Pays de la Loire. Donc, je suis Aurélien Duthier, je suis philosophe et je suis chargé de mission à l'espace de réflexion éthique des Pays de la Loire. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ce livre « L'intimité menacée » Simplement parce qu'on a, dans le cadre de notre activité au sein de l'espace éthique, repéré, entendu, des euh, professionnels, mais aussi des proches, des résidents, des patients... Pour lesquels la question de l'intimité se posait de façon importante, euh, dérangeante, et on a estimé que ça pouvait être un sujet intéressant à, à explorer. Nous avons été euh, effectivement sollicités par un certain nombre d'équipes qui étaient questionnées sur la confidentialité, sur le secret partagé, des questions sur la géolocalisation des résidents, euh, donc un certain nombre de situations où les acteurs euh, du soin et du médico-social se posaient des questions sur leur place vis-à-vis euh, -vis de l'intimité, jusqu'où euh, penser l'intimité, euh, comment l'accompagner. Oui, D'ailleurs la, la première étape de notre exploration dans ce domaine, ça a été euh, l'organisation d'un colloque euh, pour être au plus près des professionnels et venir avec eux interroger cette question on avait réuni des acteurs d'horizons très différents et à l'issue de ce colloque on s'est dit que voilà, il y avait peut-être là un, un, un domaine qu'on pouvait un peu plus explorer en allant euh, construire cet ouvrage dont nous parlons aujourd'hui de façon à la fois collective mais aussi euh, interdisciplinaire euh, permettant à des euh, disciplines aussi euh, différentes mais pas si éloignées que ça que la philosophie l'anthropologie la sociologie de s'exprimer sur cette thématique de l'intimité alors c'est vrai comme on a conçu après cet ouvrage euh, on voulait d'abord poser un socle de connaissances un peu théorique sur la notion d'intimité euh, par la philosophie la sociologie la psychologie le droit euh, d'essayer de fouiller ce concept là et puis ensuite de décliner cette notion d'intimité dans les situations dans la clinique dans les différentes pratiques et nous avons choisi effectivement différentes disciplines, différents contributeurs qui, chacun de, de leur côté, ont leur perception, leur réflexion sur cette notion d'intimité. Et on le voit dans l'ouvrage, les enjeux éthiques autour de la notion d'intimité sont toujours à chaque fois très différents et très spécifiques. Oui, et puis les spécialités qu'on a été interrogées sont aussi, aussi différentes que peuvent l'être euh, la prise en charge de l'infertilité avec la, la médicalisation du désir d'enfant le management hospitalier lorsqu'on est un cadre dans un service de soins, ou encore la fin de vie avec la, la, la, la chambre mortuaire. Euh, L'idée c'était de faire apparaître qu'on ne saurait parler de normes, de processus euh, en matière d'intimité, et que euh, cette notion se construit, s'adapte à l'individu, à la personne, à ce qu'elle est, et Les tensions éthiques, on le voit très bien à travers ce livre, sont extrêmement nombreuses, présentes et quasiment de façon transversale, quelle que soit la discipline concernée, qui met en œuvre la relation à l'autre. La, la question de l'intimité c'est véritablement un, un objet de recherche et c'est effectivement pas une norme à appliquer, c'est pas uniquement frapper avant d'entrer, c'est pas uniquement un certain nombre de procédures ou de protocoles, c'est vraiment quelque chose à penser, à construire à chaque fois de façon singulière avec les personnes qu'on qu accompagne. C'était aussi un petit peu l'idée et les choses qui sont visibles dans, dans l'ouvrage, chaque, chaque professionnel, chaque contributeur effectivement montre combien cette question de l'intimité est à chaque fois à repenser, à reconstruire. Et pour savoir à qui s'adresse le livre, clairement, il s'adresse à tous. Quand je dis tous, c'est le grand public, les citoyens, les acteurs, les, les usagers du système sanitaire ou du système médico-social, mais aussi les professionnels, qui y trouveront là à la fois un socle de connaissances et puis des pistes de réflexion espérant que ça puisse venir éclairer leur propre questionnement sur cette question de l'intimité. Et je ne peux pas conclure cette présentation sans remercier à la fois tous les auteurs qui ont contribué à cet ouvrage collectif, avec un enthousiasme, une disponibilité et une volonté d'être accessible que je veux souligner. Et puis remercier aussi le professeur Jean-François Delfrécy qui nous a fait l'honneur de préfacer cet ouvrage et qui s'inscrit là dans une démarche d'éthique citoyenne qui nous semble extrêmement euh, importante.